Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, de la motivation dans une équipe. J'ai été contactée par deux personnes qui souhaitent avoir une équipe vachement convaincue par le projet et qui donne le meilleur d'eux-mêmes et qui sont parfois déçues euh, de, de la manière dont la collaboration se passe. Euh, ils ne sentent pas nécessairement le feu chez chacune des personnes. Et euh, ils voudraient bien être, euh, être parfois bluffés par leurs collègues ou euh, être, euh, euh, sentir qu'on vient avec plein de propositions qui répondent à la vision, qui qu prennent le temps de communiquer. Et donc avec euh, la Constellation, on a regardé un petit peu ce que ça, ce que ça venait raconter. Et donc on a placé euh, les, les deux personnes qui avaient fait appel à moi, qui sont euh, collègues. Et il euh, y a une, la personne qui est source et euh, une autre qui, qui suit le projet depuis son début. Donc ce sont les initiateurs, initiatrices. Et euh, on a mis aussi euh, donner le meilleur de soi-même. Puis on a mis euh, euh, kiffer. Et puis on a mis toutes les autres personnes de l'équipe. Et dans un premier temps, euh, les, les deux protagonistes qui faisaient appel à moi n'arrivaient pas à placer l'équipe. L'équipe restait vraiment en, en arrière. Et euh, quand on a été regarder ce qui se jouait, là, on a vu que, en fait, c'était pas si évident pour ces deux personnes-là de prendre pleinement leur puissance et de reconnaître quelles étaient leurs forces. Et à partir du moment où elles ont pu exprimer, euh, en fait, moi, ma force, c'est d'être la personne source. Et en tant que personne source, j'aime pas trop tout ce qui est opérationnel. Et si je suis vraiment honnête, c'est compliqué pour moi de le dire, euh, j'ai juste envie de me brancher à ce qui vibre d'avoir des idées fulgurantes de les, les les dire et puis pas nécessairement d'aller dans le détail de la mise en place et l'autre personne a dit moi je suis dans ma force quand euh, je vais dans le détail des, des petites choses quand euh, je rédige en profondeur toute la, la vision que, que j'ai et ça me prend plein de temps, alors que généralement, moi, je suis plutôt dans la fulgurance. Mais dans ce projet-ci, je sens que je suis dans la dentelle de tout ce qui peut se produire pour le projet. Et à partir du moment où les deux personnes ont pu exprimer leur force et leur puissance et assumer que pour l'une, ça lui prend pas beaucoup de temps, mais que c'est fulgurant, et que c'est très puissant, et que c'est comme ça qu'elle est au service du projet. Et pour l'autre, que ça lui prend la blinde de temps, et qu'elle a juste besoin d'être reconnue, et de se reconnaître elle-même dans toute sa force, qui, qui, qui se déploie comme ça, et que c'est bizarre pour tous les deux d'être là-dedans, mais que c'est vraiment comme ça qu'ils sont dans leur force. Pouf, toutes les personnes ont pu rejoindre le projet, tous ces déliés, et chacun, chacune a pu sentir, il y en a un par exemple qui a dit « moi je suis un exécutant, ne me demandez pas d'être là pour, euh, pour vraiment kiffer, je ne suis, je suis pas dans ce plan-là ». Et les autres ont pu reconnaître bah, « en fait euh, c'est très bien pour nous, c'est très bien que tu sois dans, dans cette vibration-là, ça nous va ». Ce qui est important pour nous c'est que tu sois regardant à, à telle et telle chose pour lesquelles, par exemple là c'était pour le budget, bah, que vraiment tu mettes euh, le meilleur de toi-même dans, dans le budget ». Une autre personne, c'était euh, « euh, bah, Sachez que moi, je, je, ça me met au défi quand vous me demandez de donner le meilleur de moi-même parce que j'ai vraiment peur de ne pas être à la hauteur. » bah, Les autres ont pu dire « Nous aussi, ça nous challenge à différents niveaux. Et, » euh, Et donc voilà, il y avait vraiment euh, une écoute qui était possible et une euh, authenticité qui, qui était permise à partir du moment où chacun, chacune et surtout les deux initiateurs et initiatrices ont pu déposer qu'elles étaient vraiment fondamentalement leur force dans ce projet. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si ça vous fait plaisir, de, de, si ça fait écho dans votre, dans votre expérience, likez et euh, abonnez-vous. Et puis euh, moi c'est avec joie que je fais cette euh, chaîne pour partager tout, tout ce que les constellations de projets euh, peuvent amener au sein des collectifs, au sein des équipes. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.